Du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, Mépriser ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre, ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant soixante-dix ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. » à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos Nous demandèrent des chansons Et nos bourreaux désert joyeux Chantez-nous, disait-il, Quelques chants de sillons Comment chanterions-nous Un chant du Seigneur Sur une terre étrangère Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ en Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous le pratiquions. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean en ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. « Sers-je-fors, vous êtes pour nous continuer notre mort, nous sommes le bon de quatre du monde, nous le pardon la mort. Nous vous serons avec Dieu nous allons et nous nous le prophète Isaïe dans son cantique. Oui, les temps sont de plus en plus difficiles, mais l'Église, notre mère, nous invite à nous laisser habiter par la joie du Seigneur. Oui, la peur, le stress nous envahissent, mais notre foi de chrétien nous pousse à marcher avec Jésus sur le chemin du carême. 40 jours, c'est court il y a urgence à se convertir, à se tourner vers Dieu. Il nous arrive quelquefois de ne pas très bien savoir où nous allons, ou bien de rester sur le bord du chemin en ne sachant même pas comment avancer. La liturgie de ces dimanches en prolonge notre parcours des pages fondatrices de l'Ancien Testament. Après avoir évoqué les dimanches précédents, les grands personnages que sont Noé, Abraham, et Moïse, nous arrivons aujourd'hui à une étape très importante du peuple israël. L'esclavage, la déportation à Babylone et le retour avec la reconstruction de Jérusalem et du Temple. Dieu nous blesse et pense les blessures. Après le châtiment contre l'infidélité et l'idolâtrie, Dieu pardonne et sauve son peuple. Dans la première lecture tirée du deuxième livre des chroniques, il est question d'une incroyable délivrance en vécu par le peuple d'Israël. Celle-ci fait partie d'une histoire du salut, pleine de rebondissements et remplie de bouleversements. Et dans l'Évangile, Jean nous présente le mystère de la croix et de la miséricorde du Père. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Jésus dans son entretien avec Nicodème explique l'aboutissement de toute cette histoire avec l'image du serpent de bronze qu'a accompagné le peuple hébreu durant la marche dans le désert. Jésus rappelle à Nicodème ce passage de l'écriture pour annoncer également qu'elle sera sa mort harcelé par les morsures de serpents. Cette figie de bronze rappelait aux hommes la présence de Dieu à leur côté et les sauvait. Jésus aussi sera montré aux hommes du haut de la croix, non pour les sauver du poison du serpent terrestre, mais pour les sauver du vénin du péché qui est dans leur cœur. Un Messie crucifié, Salvateur qui nous sauve de la mort en s'offrant lui-même comme sacrifice parfait. Seize frères, notre carême est l'occasion de préférer la lumière de Dieu aux ténèbres du péché, du mal. Oui, regarder le Christ en croix est parfois difficile. Et beaucoup n'y voient qu'un signe de mort. Pourtant, nous le savons sur la quoi le Christ ouvre ses bras pour accueillir l'humanité souffrante. Dieu ne punit pas la personne qui le refuse. Dieu est bon. Il est patient et respectueux de la démarche de chaque être humain. Le temps des dieux nous permet de cheminer en toute confiance. Quand ce sera pour nous le temps d'aller à Dieu il sera déjà là sur le chemin, lumière pour nos yeux. Vivons dans la foi ce temps de joie, car la vraie joie qui remplit notre vie n'est pas le résultat de nos efforts personnels. Saint Paul nous le rappelle, elle ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, nous sommes son œuvre. Le son Dieu nous aimer et aimons-le en retour. Et notre joie sera grande tant dans notre vie de tous les jours que lors de notre rencontre avec le Christ. N'oublions pas de nous laisser caresser et transformer par Dieu en écoutant sa parole et nous convertir.